domaine du Clos d'Alary, on est plus spécifiquement à la Bastide du Clos d'Alary, qui est aussi la, la, la, la chambre d'hôte et la table d'hôte. D'accord. Et Ant... où il y a aussi les bureaux à Saint-Antonin. antonin, Saint -Antonin voilà. voilà. Exactement. Parfait. moyen bar. Un, un cadre magnifique. Oui. Une propriété magnifique. Euh, vous avez combien d'hectares ici On a, en tout, le domaine fait 30 hectares, mais on a euh, 6 hectares, euh, 7 hectares et quelques de vignes. En pro, 7, hectares en, 7 hectares plantés et 6 hectares 6 en production. On a une, une, une jeune parcelle qui est en face, plantée en face du chèque qu'on a planté il y a 3 mois. Donc, qui ne oui. donnera que dans euh, 4 ans. 4 ans, il faut 4 ans pour, euh, ouais. pour récolter ouais. les fruits. D'accord, d'accord. Et en dehors de, de la vigne On a 3, entre 300 et 400 oliviers. Ouais. Donc on ramasse, euh, on ramasse et on va porter par euh, 400 kg chez Gerbassoni, à Ops qui, nous, qui presse pour nous en fait. D'accord. Et puis une petite truffière, mais alors ça euh, c'est euh, <rire> plutôt folklorique. Ouais. Ouais. Voilà, et l'activité aussi, chambre d'hôte et, et tables d'hôte D'accord. Il y a combien de, de chambres ici Cinq. Cinq chambres Cinq chambres. Cinq chambres, d'accord. En plus c'est vraiment très proche de, du centre ici, hein, c'est vraiment… Oui. Euh... Mm -mm. On ne croirait pas comme oui, ça Oui, non, non. on croirait pas quand on ouais. est ici qu'on est euh, presque en centre village. Oui, oui tout à fait. Ouais. Et c'est de la culture euh, en partie bio ou... Alors, on est en conversion bio <rire> depuis cette conversion. année. Pas euh... naturel, bio Bio, bio. bio oui, oui. Oui. Naturel, Alors, nat non, naturel c'est autre chose. Naturel, c'est les vinifications qui sont naturelles. Et ça, ça veut tout dire et rien dire. Oui. En, en règle générale, une, les, les, les, les vins, ce qu'on appelle les vins nature, sont des vins qui sont très très peu souffrés et qui sont euh, en levure indigène. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'attention aussi. Euh, c'est l'idée, c'est vers ce quoi on veut aller de plus en plus. Mais là déjà, cette année, euh, euh, voilà, cette année, on est officiellement en conversion. C'est notre première année de conversion. Ce qui n'a pas été simple parce qu'on parce qu a eu des pluies... Euh, parce qu'on a eu des pluies euh, printemps, surtout, au printemps, pendant ouais. tout le printemps, et qu'on s'est laissé euh, un peu déborder, et qu'on a eu des grosses attaques de mildiou. Mildiou, oui, ouais, j'ai vu, il y a qui... pas mal de, de vignes qui ouais. sont... Mmh. attaques sur feuilles, attaques sur grappes aussi, et... et résultat des courses, eh ben, on, a une, on a une vendange, parce que là on vient de terminer aujourd'hui la vendange les deux parcelles qui ont été ramassées ce matin qui étaient des parcelles de Carignan sont les dernières parcelles. Le Carignan c'est ce qu'on appelle un cépage tardif, c'est généralement celui ah oui, qu'on oui, ah. qu ramasse en dernier. Qui au niveau de la maturité est mûr euh, mmh. en dernier, et du reste il fait 11 degrés là. Euh, ah oui euh, ouais. Et, et donc, euh, bah donc cette année on a euh, 50% de récolte en moins et ça ah oui, a dû au milieu. C'est énorme énorme, ouais. énorme énorme. Et ça, c'est le fait de ne pas traiter ou... Oui, oui, oui, oui c'est le fait, ça. enfin le pas traiter. De, de moins traiter. Ce pas les mêmes traitements. c'est pas des, des traitements... Beaucoup, je crois que c'est beaucoup plus de traitements espacés, mais en, oui, plus, en plus petite dose. Tout à fait, c'est du ça. cuivre. Dans, dans la, dans la, dans la, en AB, en agriculture biologique, le, le seul traitement pour, pour le pour le, pour le, pour le c'est le cuivre. Le cuivre En, en, en, en, en mille en en, en en dose, quoi. Et en, en plus, on est qu'en préventif et pas en curatif. Donc il, faut, voilà, il y a une, une attention, euh, attention qu'il faut porter à sa vigne, à la météo. Euh, Au-dessus de 20 mm on n'est plus couvert mmh. donc il faut repasser dans la vigne. Il faut bien gérer aussi le sol, enfin bon, c'est tout un ensemble. Et ça fait, ça fait combien, de, combien de temps que vous êtes installé ici 20 ans qu'on est sorti de la coopérative et qu'on est, qu est en cave particulière. d'accord mais ça fait euh, 17, euh, une, une petite quarantaine d'années. Attends, euh, 37 ans, 35-37 ans ah. qu'on est installé ici. D'abord, il y a eu cette maison. Mes parents avaient acheté cette maison. Et ensuite, on rachetait à Mme Gastaldi, quand M. Gastaldi est mort, les clos. Donc, on s'est retrouvé avec plus de vin. Mais on portait toujours la coopérative. Et c'est en 1998, poussé par un, un ami vigneron euh, et oenologue qui s'appelle Philippe Rosset-Spinelli, qu'on est sorti de la coopérative euh, pour rentrer en cave particulière. Donc oui, là, on a... Vous avez un œnologue qui vient pour faire les. Alors, c'est plus, plus Philippe maintenant. Euh, oui, l'œnologue nous aide pendant toute la, la période Ballard, ben actuellement, pendant les vendanges, pendant les, pendant les, pendant les vinifications. Et les assemblages sont toujours faits euh, ensemble, euh, euh, ensemble avec le, oui, avec le NOLA, oui. D accord. D accord. Mais après, on sait, on, on a aussi une idée euh, oui. de ce qu'on veut, euh, de ce qu'on veut. On fait des essais, on, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites au Claude d'Alary euh, Oui, je peux faire ça. Donc euh, moi je m'occupe depuis euh, presque trois mois euh, de Claude d'Alary, un domaine de presque 8 hectares. Euh, donc VTK, c'est possible d'avoir une chef de culture et maître de chai qui fait le 2. Donc euh, moi je m'occupe de deux choses, donc la vigne et euh, la vinification dans le chai. Ils sont en conversion en bio depuis euh, un depuis un an. Donc euh, beaucoup de changements, beaucoup de choses. Et euh, voilà, aujourd'hui c'est la vendange, deuxième journée. Et ça se passe plutôt bien, sauf qu'il y a la petite récolte parce que c'est une année avec beaucoup de pluie et donc un peu de perte. Ah. Et quelle, quelle production euh, il y a à peu près en En, en, en disant, si on est dans le 8 hectares, 8 fois un rendement de, par exemple, 40, 8 fois 4, c'est 320 hectolitres. C'est 400 000 bouteilles, mais c'est un peu moins que ça quand même. Parce que le rendement, comme je le sais, c'est peut-être un peu plus bas ici. Et vous faites autant de blanc, de, de rouge et de rosé ou... euh, y a, La plupart c'est du rosé, ah oui. euh, après il y a du, du rouge et il euh, y, y a un peu de blanc aussi. Mais euh, disons 60% rosé, 20%, 30% rouge et 20% blanc, quelque chose comme ça ou 50%, je ne sais pas. Et donc là, c'est aujourd'hui que vous avez commencé les vendanges Oui, euh, non, hier. Hier, on a commencé avec les, les, les Mécanique d'abord, je crois. Euh, à la main et une partie mécanique. Une machine à vendange, oui. Mais la plupart, c'est à la main. Et vous pensez que ça va durer à peu près combien de temps pour faire tout le domaine Ah, ça dépend de, un peu de, du météo. Euh, ça peut aller, euh, les parcelles peuvent être mûres tous en même temps comme l'année dernière. J'étais pas là, mais j'ai compris ça. Donc ça allait très vite. Cette année, les parcelles sont pas tous mûres en même temps, donc ça peut durer un mois ou plus. Et après, vous vous, vous faites la, la vinification, vous faites les, les assemblages. Faites... Oui, donc je fais la vinification, mais avec bien sûr le euh, avec Nathalie. Et un log conseil qu'on a aussi, ah, qui bien participe bien. Aux, aux dégustations et aux réflexions pour les assemblages et le type de vin qu'on cherche ici. Voilà. Il semble l'avoir vu, c'est chez vous vous faites aussi du jus de raisin, je crois. Oui, on fait. Non, une... ah, ça, oui, c'est chez oui, vous. Oui, vu, ça, tout à fait. Et là, le jus de raisin, cette année, ça y est, il est pasteurisé, il est prêt à la vente. On est sur les presses du Grenage cette année et finalement, on n'avait que 5 hectos de Merlot, ce qui était ridicule. Et, et En fait, le, le jus de raisin, il faut qu'il soit il est juste pasteurisé. C'est un pur jus de raisin, donc il n'y a pas de, sucre à, pas de sucre ajouté. Et les gens qui nous font la pasteurisation sont des gens qui viennent de Digne et ils font un minimum de 10 hectos. donc 1000 litres. Ouais. Euh, donc on a fait 1000 litres de jus de raisin cette année à euh, Grenache, Grenache Merlot. Et il est, il est, il est plutôt bon. Est... On en avait fait ouais. il y a deux ans, ah oui. un petit essai. Moi j'étais partie avec ma cuve à Digne, euh, enfin un truc de... Et là on avait fait quoi 200, 200, 2 hecto, 200, 200 bouteilles, c'était juste un essai. Donc là on en fait beaucoup plus mais c'est une manière de valoriser les presses c'est ce qu'on appelle un sous-produit enfin un sous-produit il y a des jolies presses mais c'est un produit qui est moins qualitatif que, les, oui. que, que la goutte et c'est un mani une manière de valoriser en fait, euh, de, de, de valoriser ces presses. Et, ça, et puis moi j'aime bien aussi l'idée qu'on ne on fait pas que du vin pour les adultes, mais souvent on a oui, des bah familles, oui, euh, ça s'adresse pour les enfants. Euh, et ça c'est commercialisé euh, en, en, en boutique ou... Euh... Oui au caveau, et je pense que je vais comme j'ai quand même une quantité cette année là pour le coup. <rire> J'aurais pas de vin, mais j'aurais du jus de raisin. Euh, je, vais, je vais aussi le commercialiser auprès des, auprès des cavistes avec lesquels on travaille. Parce que nous, on vend nos vins, notre vin est vendu au caveau, évidemment, sur le marché des producteurs de l'orgue avec vu, mon ouais. père. Ouais, ouais. Et ensuite, on a un réseau de cavistes, de restaurants euh, en France et des importateurs aux États-Unis, oui. aux Bermudes, en Australie. Euh, au Danemark, au Luxembourg, et c'est tout je crois. Une compagnie aérienne je crois aussi, non Ah eh, oui, Ercalin. Euh, On a vendu un peu de vin à Ercalin. Et en fait, euh, il a il, il a. Qu'est-ce qu'il avait acheté Du blanc, je crois, notre Vermentino pour la business class de. Pour la business de Ercalin. Parce que le vin était, euh, était assez drôle. Et vous faites.. Euh, vous faites quelle proportion Blanc, rouge et rosé Alors, on fait à peu près 60, 65% de rosé maintenant, ouais. euh, 25% de, de rouge et 5% de blanc. Ouais. Et là, cette année, on va faire que du rosé et du blanc. On fait l'impasse sur le rouge. rouge. Parce qu'on a pas assez. Ouais. Donc, euh, bon, c'est pas de gaieté de cœur, mais... Euh, mais en plus on a du stock en rouge, parce qu'il fut une époque, quand on a démarré le domaine en... jusqu'à, je dirais, il y a 5 ans, on faisait plus de rouge que de rosé. Oui. On a inversé la tendance, parce qu'économiquement parlant, euh, bah le rosé s'est vendu dans l'année, or nous, euh, nos rouges sont plutôt des rouges de garde. Oui. Là, actuellement, sur les côtes, euh, sur les... en, en Côte de Provence, on commercialise les 2012 et 2014. Donc tout ça, ça demande de 12, oui. 13, 14, 15, 17, oui, 18, 6 ans. Oui. Donc on a les matières sèches, enfin, ça, ça coûte de l'argent oui. le stock. Ah oui. Eh oui, bien sûr. oui, eh oui c'est de l'argent immobilisé, oui, quoi, tout hein. à fait. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et, et, et on fait du, du vin rosé avec des grappes rouges, c'est bizarre quand même. Enfin euh, non, enfin euh, oui et non. Euh, le, ce qui donne la couleur au vin, c'est le temps de macération. Le, le raisin, la Il peau se... est rouge, mais toutes les pulpes sont blanches. Le, la pulpe de tous les raisins, ouais, elle est blanche. Est vrai, ouais. Et ce qui donne la, la, la couleur au vin, c'est le temps de macération, le temps de contact entre la pulpe et la peau. Et la peau, c'est ça. Voilà. Et euh, dans le rosé, il y a un temps qui est très court, surtout en Provence où il y a un grand savoir-faire sur les rosés de presse, qu'on appelle, nous on est, on est sur des rosés de presse, où c'est un pressurage direct, il y a un temps qui est très très court. Donc il n'y a, a quasiment euh, pas de temps, euh, je veux dire, ce n'est pas les 5 heures, les 6 heures, euh, euh, donc c'est ça qui fait cette couleur euh, si pâle. Et, et, les pressés et, très, voilà. presque tout de ouais, exactement. Euh, c'est comme les olives les olives, elles, elles sont vertes, violettes oui. et noires. L'olive verte, ce n'est pas une variété différente de l'olive noire. Nous autres euh, parisiens d'origine, oui, quand on arrive ici, euh, tout à fait, ouais. on ne savait pas mmh. que les olives noires mmh. elles étaient vertes avant. Quoi. Ouais, tout à fait. <rire> C'est mmh. marrant, hein. marrant. Et nous, au domaine, on ramasse les olives, on appelle ça tournantes. Quand oui, elle commence tellement. à devenir violette, pour avoir un fruité vert. Je... On est plus sur un fruité vert qu'un fruité et, mûr. Et cette année, il y en a beaucoup d'olives. Il y a beaucoup d'olives. Alors, non, ce n'est pas en mélangeant du rouge et du blanc. Non, non, ça, on n'a pas le droit de faire ça en Provence. Il faut que les raisins soient pressés ensemble. Raisins, si mes souvenirs sont bons, raisins raisin blancs et raisins rouges. Et, et, et, raisin rouge. et en, en, en Provence, on est autorisé à, à mettre euh, 20% de rôle. Le Rol, c'est un cépage emblématique de la Provence en blanc. On est autorisé à assembler 20% de rôle dans le rosé. Jusqu'à il y a 10 ans, je crois, que c'était 10%. Ils se sont aperçus que le rôle apportait du moelleux, du gras, la, la, euh, ouais, voilà. c'est de la rondeur, en fait, de la rondeur. Et actuellement, on est autorisé à, à 20%. Une, une AOP, c'est un cahier des charges. C'est d'abord une délimitation de terre, des cépages, une méthode de vinification, un cahier des charges sur la vinification. Voilà, ça, ça représente une AOP. Et suivant les millésimes, il y a des choses qui vont être plus ou moins autorisées. Donc cette année, oui, le syndicat des côtes de Provence a demandé à l'INAO l'autorisation de pouvoir ajouter du sucre. Ce qui a été accordé à hauteur de je ne sais plus combien, parce que nous nous comme bon, ce n'est pas notre, notre euh, cas, euh, je n'en suis pas préoccupé. Et a aussi augmenté les rendements, parce que normalement l'appellation Côte de Provence est 55 hecto et Ils ont autorisé les rendements à 60 hectolectares. Ici vous, vous, vous faites les vendanges surtout à la main Non. Bon. Non. On ne va pas dire surtout à la main. On, fait, on vendange. On a encore des vignes en gobelet. Il y a deux sortes de vignes. Les vignes en gobelet. Les vignes en gobelet, c'est une vigne toute seule, sans fil de fer, sans piquet. C'est ce qu'on appelle les vignes en gobelet. Et avant, toutes les vignes étaient en gobelet. Ça, c'est forcément vendanger à la main. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les vignes palissées, où ouais. il y a piquet et fil fils, pour oui. pouvoir monter la vigne et pouvoir justement la vendanger machine.